On y va Anaïs Il ira ouais. faire les soldes de demain. Ouais. Cinématique oh. Il était une fois un énorme trésor oh. dans le désert, et les chasseurs de l'arche l'ont trouvé Et ils ont tué tous les méchants Fin. Ah, voilà une bonne histoire Non, non, non C'est pas comme ça qu'on commence une histoire <rire> Moi je dis que c'était pas trop mal Et moi je dis que t'auras rien à manger cette semaine This is how you start a story Legends speak of Captain Blades' lost treasure of the sands. Of a prize so great that men would turn their sands red in pursuit of it. Of a pirate queen, courageous and deadly, who would stop at nothing to find it. Of a monstrous Leviathan, of the Vault Hunters who journeyed to the desert town of Oasis, not knowing the horrors that would befall them. Vous that's C'est comme ça La était plus succincte. Pareil. Les voitures ne marchent pas. Ah. Oh. Et Et voilà, laser, laser, on heures. Fait... Black, black. Non, tu Ah Mais... Fais Arrête moi. de bouger Ah <rire> Euh, C'est pas le moment je crois. Attends, toi bouge pas, je vais te faire sauter ton petit bouclier. Ah, même pas eu besoin. Lance roquette Lance, le lance roquette. Attrape ça, ça soigne. Je l'ai déjà vu. Il a de la bave. Il a un très beau sourire. Est-ce qu'on est comment Ah Oh no Did Je crois que je vais sortir mon SMG électrique. Aïe. Aïe. Aïe. Ah oui, il a vraiment aïe en fait. Oh, <rire> Storyline oh. Trop court Euh... Bah c'est bon, tu l'as eu Non Tu l'as je eu Bah... Ah, non... Ah, oui, oui Non Ouais Oh, de l'or oh, ah Pognon Un vrai coffre, très bien C'est ça le trésor mais Ah mais très bien Ah Couleur moche Couleur moche ah. ou marque moche Je suis en train de me rendre compte que la doubleuse de Maya, c'est celle aussi qui fait la copine de Nathan Drake dans une charte. Euh, pourquoi forcément rose. Bah, comme ça, au moins, on est sûr que tu montes dans celui-là. On va bien. Alors. Ouh, on vole. Aïe, oi. Euh, c'est pas ce que je, je voulais faire. loin comme ça C'est pas du tout ce que ah. je voulais faire. Ah. Oh, c'était marrant. Attends, je me gare. Voilà, je suis garé. <rire> Anaïs elle a loupé le parking. Ninja pirate. Je.. Non mais. Mais, mais, mais, je C'est quoi ce pouvoir qui n'en fait qu'à sa tête oh. Du coup faut que je conduise à l'envers. C'est quoi ce ski Non mais je suis obligé de conduire à l'envers <rire> Non mais regarde, je suis obligé de conduire à l'envers C'est quoi ce truc T'as tort ce truc! Arrête de faire n'importe quoi! J'essaye de jouer sérieusement! Ah. Attends, bouge pas toi! Viens te faire décoller! Ah non! C'est pas ta hein. Ah désolé! Ah ouais! Ouais mais non! Non, je pense en fait. pas que t'aies pris le bon chemin! Hein? Ah Et comment vous trichez-vous Ah oui, ce. Se... Oui. Mais comment tu les tues Ah, pas qu'il te touche peut-être en fait. Ah. Bour ouais. Voilà. C'est meilleur que n'importe quel autre véhicule du jeu, ce truc-là. <rire> bon. Euh... Ça va pas. <rire> tu es pompette et tu dis des bêtises. donc le prévoir. C'est sans, es sans es espoir pour Franck. Je le crains. Perhaps I should do a intervention. Poussez-vous, poussez-vous. Ah voilà. Poussez. <rire> Ça Poussez. est, vous êtes poussé. <rire> Oh, oh, oh, oh, oh. Ah ah, on a presque récupéré ça. Ouais, bah, c'est plus facile comme ça. Ça tangue un peu. <rire> Haha. Euh, oh. oh. <rire> Malice. Ça... <rire> va là-bas. Premier à la montagne. C'est des escaliers, <rire> c'est pas une rampe. Ouais. Attends, viens, on va te donner un coup de main. Ouais Allez, <rire> Ah, visitons visitons. Moi, je suis plus devant déjà ah Euh t'étais pas.. Mais t'étais pas attaché <rire> <rire> <rire> Ouais <rire> <rire> <rire> T'as bon, du y a mal avec les lampadaires quand même toi <rire> <rire> J'ai vraiment du mal C'est les lampadaires qui ont qu on a du mal avec toi ah ouais Oh, je t'ai perdu, non? Ah, si, tu restes accroché. Tu joues au port Seb? Je peux So, ouais. go back to the Exactement. me mettre dessus <rire> C'est à droite, Anaïs Ouais Ni <rire> Waouh Ouais alors, j'espère que c'était pas en hauteur. Même pas. S'emmerde pas. Pourquoi c'était en train de faire voilà. Non, premier. <rire> ah Non Non premier. Non Putain <rire> Non, mais trop bien garé. Oh putain, c'est oui, On a gagné Non je l'ai Parce qu'il y a la. Y a la, la, la bord de map. Wouh Boum <rire> Ah oh on en a écrasé un Il <rire> des gens ici Oui mais y'a plus de... plus. On explosé Non, on a explosé Laisse-moi ah. euh, laisse-moi laisse-moi Je laisse suis pas où mais laisse-moi Ah oui. C'est lequel Oh ah, mince Non, non, non, non C'est pas du jeu ça, <rire> ça pas du jeu. Many thanks <rire> Ouais, je dis qu'il y a de la triche.